Il est sorti, ce qui vraiment, c'est une chance, je trouve, inouïe, parce que c'est un film documentaire, euh, un film politique comme ça, qui sort dans, sur les écrans en France quand même. Donc il est resté pendant cinq semaines euh, sur les écrans, ce qui est vraiment considérable. Et après, on a commencé à montrer ce film un peu partout en France. Euh, on parle beaucoup de tout ce qui se passe en Ukraine. Euh, il y a pas mal de gens en France quand même bon, qui sont au courant de, de, de, de la Crimée, du Donbass, etc. Mais l'histoire de l'Ukraine, l'histoire de la propagande soviétique, c'est-à-dire à, à l'époque, quand c'était encore l'Union soviétique et tout, ce pas vraiment des pages d'histoire très, très accessibles et très connues. Euh, Ici, après vous avez des questions, je serai là pour je essayer de répondre à vos questions. Bonne projection et à, à tout à l'heure. Merci.